Euh, bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, on a choisi d'aborder un sujet très important qui est celui de la PAC et des potentielles dérives autour de la PAC. Euh, chaque année, l'Union européenne dépense plus de 60 milliards d'euros en subventions agricoles pour soutenir les agriculteurs de l'Union européenne. Euh, cet argent euh, doit revenir aux producteurs, aux productrices. Euh, seulement, une part non négligeable est en fait accaparée par quelques puissants. Et la politique agricole commune, qui est quand même un pilier fondateur de l'Union européenne, qui a été une des premières politiques structurelles de l'Union européenne, est désormais exploitée par ceux-là qui menacent aujourd'hui, par leur représentation politique au sein du Parlement européen, menacent donc aujourd'hui le bloc de l'intérieur. Donc si cette politique a eu des mérites incontestables dans le passé, elle répond plus aux défis principaux, ou plutôt moins, enfin en tout cas, elle ne, dépend, elle ne répond plus, c'est ça que je voulais dire. Euh, aux au, au défis euh, au défi de notre temps, aux défis principaux de notre temps, et notamment celui de la souveraineté alimentaire. Mais également euh, le sujet du changement climatique, de la biodiversité, euh, des inégalités et de la relance, parce qu'on ne peut pas euh, occulter l'actualité autour du Covid-19, donc de la relance après le Covid-19. Une réforme en profondeur est donc nécessaire, euh, dans laquelle la transparence et la lutte contre les conflits d'intérêts seront autant de prérequis pour aborder ces sujets-là. Euh, et peut-être avant de faire ça, un petit clin d'œil euh, aux interprètes qui acceptent de proposer euh, cette euh, conférence en ligne en français et en anglais, même si pour le moment, en direct live, vous n'avez euh, que du français et que de l'anglais pour ceux qui vont s'exprimer en anglais. Mais en replay, vous aurez une version française, une version anglaise. Et donc, saluer le travail des interprètes. J'essaie de ne pas parler trop vite pour que leur exercice puisse être possible, mais je les remercie. Je crois que c'était important, vu l'ampleur du sujet, de pouvoir proposer ces, ces, ces témoignages dans les deux langues principales pratiquées par l'Union européenne. Avant de, donc, maintenant, il est temps de présenter nos invités. Et notre principal invité, c'est bien sûr Matapuzzo, qui est double lauréat du prix Pulitzer pour le New York Times et qui est l'auteur d'une enquête remarquable dans le New York Times sur ce sujet-là. Et donc, ce sera le premier intervenant qui fera, qui fera le, le, le, le, la présentation synthétique de, de son travail pour le New York Times. Alors, le deuxième nom, j'essaie de ne pas l'écorcher parce que ce n'est pas, pas un nom que j'ai l'habitude d'utiliser, en tout cas des consonances que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, Alex Brennick-Meyer, est-ce que ça va comme ça Merci euh, qui est donc membre de la Cour des comptes européenne et qui nous aidera à dresser un tableau de la situation. Et puis, euh, quatre députés européens euh, qui sont là aussi pour témoigner de leurs travaux euh, sur les sujets. Euh, Lara Volters, qui appartient euh, au groupe socialiste et démocrate. Euh, Clotilde Armand, qui parle les deux langues d'ailleurs, hein, puisque comme son nom l'indique, elle est d'origine française, même si elle est élue en Roumanie. Euh, mon collègue et ami Francesco Guerrero, qui euh, est élu au Portugal euh, et qui siège dans le même groupe que moi, donc des Verts ALE et et donc moi-même qui, qui tente de, de, de, de porter un, une contribution et un témoignage sur ce sujet-là. Et puis un petit clin d'œil à toute l'équipe autour de nous qui a permis la possibilité de, de, de réaliser cette, cette conférence. Et je vais laisser tout de suite la parole à Amélie, qui va être l'animatrice, qui va essayer de canaliser les prises de parole des uns et des autres, qui nous fait l'honneur de, de, de faire ce travail-là, cet exercice-là pour nous, qui travaille, et on connaît ses travaux pour Mediapart sur les sujets agricoles, mais qui connaît aussi bien le sujet hongrois. Et donc, je la remercie aussi d'avoir accepté ce rôle-là pour essayer de, de travailler sur ce, sur ce débat. Donc, Amélie euh, c'est à ton tour de, de prendre la main et moi je, maintenant je deviens un auditeur comme les autres je vous re, retrouve pour la conclusion il faut que tu mettes ton micro Amélie voilà, uh, well, uh, we are, we are nous commençons donc. merci uh, Bonheur Bito uh, pour ça, la PAC et comment uh, mettre un terme au manque de transport voilà un peu donc le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, c'est un sujet qui est évidemment important aujourd'hui, mais aussi euh, qui s'inscrit dans l'actualité, puisque nous entrons dans la phase de renégociation de la PAC pour euh, la prochaine enveloppe budgétaire. La Commission a fait il y a quelques jours une euh, proposition avec un budget un peu à la hausse 390 milliards, euh, ce qui est. Voilà, assez proche euh, du euh, budget précédent euh, mal, malgré le Brexit. Alors, euh, l'argent qui sera euh, consacré à, à la politique agricole commune, c'est évidemment de l'argent euh, du contribuable européen. Comment cet argent va-t-il être distribué et comment va-t-il être affecté sur base des mêmes règles que dans le passé ou pas, savons euh, qu'il y a eu... Il y a toujours beaucoup de fraudes, beaucoup de problèmes dans l'affectation de ces fonds et la politique agricole commune a évidemment beaucoup d'importance et de conséquences. Il est important donc justement de revenir sur l'enquête que le New York Times a pu produire l'an dernier pour montrer toute une série de situations où justement des puissants, des propriétaires terriens accaparent les subventions agricoles au détriment de la biodiversité, au détriment de notre nécessité de faire face à toute une série de défis environnementaux, comment essayer, si c'est possible, de mettre en place un système qui soit plus juste, plus équitable pour les producteurs, pour les agriculteurs, pour... Les les consommateurs, qu'en est-il euh, du rôle euh, d'une série d'acteurs importants impliqués dans la politique agricole commune parce qu'ils l'utilisent ou qu'ils en profitent dans certains cas La première question, je vous la poserai. Euh, Matt Apuzzo, vous êtes l'un des auteurs de cette enquête pour le New York Times et euh, vous écrivez, Matt, euh, notamment sur euh, la situation en Hongrie en décrivant comment certains proches du Premier ministre Orban euh, qui sont propriétaires de grandes extensions terriennes euh, profitent euh, du système euh, de la euh, quelle est la situation Comment décririez-vous cette situation dans une Europe centrale et orientale post-communiste Quel est l'impact de la PAC Quel a été donc euh, le travail que vous avez fait et quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez pu faire face Merci beaucoup. à tous. D'abord, euh, je voudrais euh, dire que je ne suis pas un militant, je ne suis pas euh, quelqu'un qui euh, intervient, euh, entre guillemets, euh, avec euh, un a priori. Euh, je mange de tout, j'aime un bon steak quand c'est possible. Euh, je suis journaliste. Euh, et euh, c'est vrai que je me suis dit il y a quelques années euh, où va cet argent on attribue à la PAC comment les subsides et les subventions européennes agricoles sont-elles réparties et quel en est l'impact et malheureusement il est impossible de répondre à ces questions quand on essaie de les obtenir directement auprès de la commission et je me suis rendu compte que c'est volontaire d'ailleurs mais euh, lorsque vous posez ensuite des questions comme celle-là, où va l'argent La Commission vous dit, eh bien, nous exigeons euh, des États membres qu'ils révèlent les bénéficiaires. Ce qui est vrai, apparemment en tout cas. Euh, si vous passez ensuite en revue certaines sociétés, certains partenariats, certaines entreprises, euh, et si vous voyez comment ces entreprises entre guillemets, sont mises en place pour euh, parfois euh, cacher la véritable destination de l'argent, eh vous vous rendez compte qu'il y a très peu de transparence et qu'il est possible d'organiser des structures d'entreprise qui rendent totalement opaque euh, la destination finale des fonds. Il y a évidemment ensuite un autre problème quand on essaie de comprendre ce qui se passe, c'est euh, euh, à qui appartient les terres. Euh, on sait très bien que euh, une grosse partie, euh, le premier pilier de la PAC euh, est, est directement consacré à des aides directes. Ces aides directes sont-elles utilisées pour mettre en avant certaines euh, pratiques agricoles, bonnes ou mauvaises euh, La question reste ouverte et il est impossible d'y répondre facilement. Nous avons parlé à des parlementaires européens, nous avons parlé à des membres de la Commission, nous avons parlé à. Euh, tout un tas de personnes au niveau des États membres en, en, en disant, voilà, qui a vraiment la capacité de répondre à cette question et de dire où va l'argent, qui en profite, qui sait euh, et qui peut répondre à cette question. Et la, question a toujours, la réponse pardon, a toujours été non. La Commission européenne euh, maintient une base de données qui permet parfois d'associer des terrains agricoles, des terres agricoles, et une partie des subsides, des subventions. Mais euh, ce qui est très clair, c'est qu'on ne peut pas extraire de cette base de données les données justement euh, dont on a besoin pour répondre à cette question. vu euh, L'ampleur aussi d'ailleurs euh, et la complexité de cette base de données. Alors, une base de données qui ne permet pas d'extraire des données, c'est relativement problématique. Et euh, si une base de données existe et qu'elle n'est pas... Euh, de nature à, à répondre à ce genre de questions, c'est qu'il y a malgré tout un problème. Alors voilà la situation avec laquelle on s'est retrouvé euh, au niveau de la Commission. On s'est dit il y a un gros problème de transparence. Euh, et, et puis on s'est rendu compte également que il est impossible de produire un logiciel qui permettra d'extraire des réponses aussi précises à partir d'une base de données aussi complexe. Donc nous avons décidé, voilà, euh, faute de données fiable d'avancer par d'autres moyens. Et comme vous le savez très bien, les anciens euh, états euh, d'Europe de l'Est euh, à l'époque soviétique euh, étaient connus pour leurs grandes exploitations euh, collectives agricoles, ces énormes fermes euh, sont devenues euh, des sources euh, des, des jackpots potentiels euh, pour tous ceux qui en ont pris le contrôle après donc euh, euh, la mise en place euh, des démocraties dans cette partie du monde. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, toute une série de personnes euh, bénéficient justement et touchent ce jackpot régulièrement. Euh, on s'est rendu compte qu'il est aussi évidemment très difficile de comprendre et de détricoter ce qui se passe dans ces pays. Et c'est vrai que euh, sans le sous-secrétaire d'État à l'agriculture de Victor Orban, euh, nous n'avons pas vraiment pu comprendre entre guillemets... Euh, ce qui se passe vraiment, parce qu'il nous a aidés à avoir accès notamment à des registres de propriété terrienne. Et donc, nous avons également euh, examiné la situation spécifique dans la région d'origine de Victor Orban en disant qui ici euh, profite, entre guillemets, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, des fonds de la politique agricole commune. Alors, je vais vous montrer un peu. Euh, J'imagine que vous voyez tous maintenant mes emails, ce qui n'est pas le but. Donc, nous avons écrit donc, euh, une série d'articles. Euh, je mettrai le lien dans le chat en essayant, comme vous le voyez, euh, par un travail assez simple, euh, cartographique, euh, de mieux comprendre la situation. On s'est rendu compte que plus de 1500 hectares euh, de terre sont allés directement à un ami d'enfance de M. Orban, M. Laurine Mazaros et sa famille. Nous avons identifié 500 autres hectares qui sont allés à un partenaire d'affaires de la femme de M. Orban, 600 hectares qui sont allés, qui ont été vendus en fait à la famille et notamment aux gendre de M. Orban, au total des terres d'une valeur de 20 millions d'euros qui sont allés aussi à deux oligarches. Voilà ce que vous voyez, je dirais, dans un premier temps. Parce qu'évidemment, tout cela est caché derrière des sociétés écrans. Et euh, révéler ou non certaines informations comme celle-là dépend du bon vouloir des gouvernements qui, évidemment, n'ont pas beaucoup euh, d'intérêt à le faire. Donc, nous avons écrit donc, euh, ces articles. Évidemment, euh, ce n'est pas secret tout cela. D'une certaine manière, déjà en 2015, euh, on savait déjà au niveau du Parlement européen et des questions ont été posées euh, quant à certaines dérives, notamment en Hongrie, la Commission européenne, à l'époque, a, a réagi même de manière assez agressive en disant ces choses ne sont pas prouvées, tout cela est très anecdotique. Euh, évidemment, comme je le disais, faute d'une base de données fiable, eh bien, vous vous retrouvez un peu dans une situation où euh, il est impossible de vraiment prouver grand-chose. Mais nous avons identifié... Également des liens entre M. Babich euh, en République tchèque euh, et, et euh, des énormes espaces euh, qu'il contrôle directement ou indirectement, des montants de 40 millions là, euh, en, en termes de terre. Euh, vous avez des gens qui peuvent en fait jouer euh, des deux côtés, c'est-à-dire en votant des subsides et puis en en bénéficiant euh, directement. Et pour euh, euh, rapidement terminer, en dix secondes, euh, j'aimerais évidemment avoir plus de données disponibles sur euh, les terres qui bénéficient euh, de subventions. Euh, et euh, voici une image prise en Bretagne, par exemple, mais euh, également euh, comparer euh, ce que vous voyez ici à l'écran, par exemple, comparer donc euh, euh, à gauche, la carte des subsides et à droite, la carte de la pollution au nitrate. Euh, c'est intéressant, mais ça ne vous donne pas une, une, une, une visibilité au niveau des propriétaires individuels. Ceci est aussi très intéressant. Ça, ce sont, euh, en tout cas, c'est la plus grande rivière de la Vistule en, en Pologne qui montre euh, la manière dont les nitrates euh, sont évidemment collectées par l'eau, arrivent dans la mer Baltique. On a fait le même exercice ici pour montrer un peu la pollution en nitrate des rivières européennes un peu partout. Toutes les lignes rouges que vous voyez là sont des rivières qui sont donc polluées par des exploitations agricoles proches. Nous aurions voulu aller à un niveau de granularité beaucoup plus bas au niveau des exploitations agricoles, mais bon, c'est difficile. Euh, et, et c'est même rendu quasiment impossible par les États membres d'ailleurs. Donc voilà, euh, j'espère que vous allez tous pouvoir lire euh, les articles que nous avons publiés sur le sujet, je crois que c'est intéressant, et ça vous donnera peut-être davantage euh, voilà, d'informations que ce que j'ai pu vous euh, lire ici aujourd'hui. Merci. Merci, Matt, euh, pour euh, ce travail très riche, avec aussi cette, cette dimension environnementale que vous venez de nous présenter. Monsieur euh, Meyer, vous êtes membre euh, de la Cour des comptes européenne, l'institution euh, établie en 1975 à Luxembourg pour améliorer la gestion financière en Europe. Si nous parlons de corruption au niveau de la PAC, euh, j'imagine, bah, vous en conviendrez, que euh, la Cour des comptes euh, joue un rôle. Euh, la question que je vous pose est, euh, avez-vous au niveau de la Cour des comptes euh, déjà euh, euh, agit euh, sur ce sujet et comment la Cour des comptes et l'Union européenne peut-elle reprendre le contrôle de la PAC et éviter euh, certaines dérives d'abord merci de m'avoir invité et d'avoir organisé ceci je suis très heureux d'être même si c'est virtuel assis à côté de Matt euh, et, et euh, merci euh, à vous également Amélie de nous accueillir euh, je crois que le journalisme euh, investigatif joue un rôle clé dans euh, la mise en évidence euh, de la fraude euh, et de la corruption. Euh, et je crois qu'il est extrêmement intéressant euh, qu'un article euh, comme celui de New York Times euh, et, et, et d'autres euh, travaux similaires, d'ailleurs, euh, nous amènent à, à, à mieux voir, je dirais, une, une réalité qui est parfois choquante. Je dois admettre que euh, l'article du New York Times a d'ailleurs déclenché des discussions chez nous, en interne, et nous, nous sommes demandés euh, dans quelle mesure nous, en tant qu'institution euh, européenne, euh, comment pouvons-nous justement lutter ou soutenir en tout cas la lutte contre la corruption et la fraude. Nous avons vu, et Matt euh, l'a expliqué très euh, précisément, il est extrêmement important euh, qu'il y ait transparence, qu'il y ait accès libre documents et à l'information en Europe. Et je pense que cette transparence et cet accès à l'information permet aussi parfois d'identifier justement des situations de bonne gouvernance, y compris au niveau des États membres. La plupart des choses qui se passent, se passent après tout dans les États membres. Si l'on regarde un peu maintenant les choses avec une perspective plus large, je crois qu'il est important de dire que euh, la politique agricole commune est une expression, je dirais, d'un modèle, euh, je dirais assez ancien euh, d'appui euh, à l'agriculture européenne. Euh, Matt l'a dit, euh, c'est aujourd'hui un système qui permet de mettre en place euh, euh, des machines à faire de l'argent. Euh, J'ai entendu le mot jackpot, donc euh, exactement. C'est justement, euh, malheureusement, euh, la situation à laquelle nous sommes confrontés dans certains cas. Et euh, tout cela pose aussi la question euh, de la pérennité de ces politiques euh, et des effets parfois pervers, comme Matt le mentionnait, euh, des, des subventions européennes. La grande question est donc, faut-il maintenir la PAC dans son orientation actuelle où peut-on peut-être euh, peut euh, faire évoluer les choses vers un, un, une approche plus orientée de développement durable, et pas uniquement le développement durable de l'agriculture, mais aussi le développement durable de la société en général. Je pense que euh, quand on va dans les États membres et quand on demande aux gens ce qu'ils pensent euh, de ce que fait l'Union européenne, euh, euh, on entend souvent des réactions assez amères et des gens qui euh, voilà, critiquent euh, l'action européenne. Si nous mettons en place euh, un débat, et c'est le cas aujourd'hui, sur euh, le cadre financier pluriannuel, sur le budget européen, euh, ce débat doit aussi tenir compte, je crois, de ce que pensent les citoyens européens et euh, cette déception que certains peuvent ressentir par rapport à... Euh, à la manière dont, dont nous fonctionnons en Europe. Alors, il y a, c'est vrai, toute une série de situations d'abus qui existent au niveau de la PAC, des gens qui savent, entre guillemets, faire tourner la machine à leur avantage, euh, qui savent, euh, entre guillemets, comment euh, maîtriser euh, les mécanismes européens. Et, et là, je dirais qu'au niveau macro, euh, c'est là que se situe euh, le grand problème. Et je pense que il faut réfléchir justement, euh, en, je dirais, dans les grandes lignes, à ce qu'est la PAC, euh, à ce qui la sous-tend et à ce qu'elle met en place. Je pense que la question la plus importante à ce niveau-là, c'est de, de suivre l'argent. Et c'est ce que Matt euh, Apuzzo euh, a fait euh, en suivant, entre guillemets, la trace euh, de l'argent et euh, en identifiant par ce biais euh, certaines problématiques. Je crois qu'en plus du niveau macro, il faut aussi euh, réfléchir au niveau méso. Et là, euh, on se retrouve confronté euh, à tous ces systèmes qui sont mis en place euh, au niveau national et on euh, se frotte là directement directement euh, ce système de conditionnalité européenne qui permet de donner des fonds, mais des fonds, pardon, mais à certaines conditions euh, liées à, à la manière dont ces fonds vont être ensuite euh, dépensés. Et je pense que là, parmi les conditions clés, il faut évidemment mettre en place le bon système d'administration ou de gestion des fonds au niveau national. La Commission ne peut euh, finalement euh, vérifier euh, qu'une partie euh, de ce qui se fait. Euh, et c'est au niveau national que beaucoup de choses se font et puis l'état de droit les règles de l'état de droit doivent s'appliquer ici et évidemment elles incluent justement cette nécessaire transparence cette nécessité de lutter évidemment contre les abus et la corruption je pense qu'il faut également qu'il y ait au niveau national et au niveau régional des systèmes de prévention pour euh, euh, éviter euh, les abus et euh, je pense que cela euh, doit être pair d'ailleurs avec euh, des poursuites euh, pénales dans certains cas, en tout cas euh, en justice, euh, la lutte contre la corruption, la lutte contre euh, les fraudes commence par la prévention et la prévention est basée à mon avis sur de bons systèmes administratifs fiables et transparents et cela m'amène euh, à mon troisième niveau, après le niveau macro et le niveau méso au niveau micro nous devons également réfléchir au rôle de la numérisation et utiliser les technologies modernes dont nous disposons pour justement suivre l'argent, identifier la manière dont l'argent est diffusé, réparti, tout cela doit être accessible publiquement, transparent, pas seulement accessible aux journalistes et aux médias, mais à tout le monde. Et puis, il faut... Aussi, euh, dire clairement que quand on triche, euh, quand on euh, profite du système, euh, et, et là, certains populistes, euh, justement, peuvent être critiqués, il faut absolument euh, dire que cela n'est pas acceptable. C'est le message qui doit venir du sommet, non à la corruption, non à la fraude. Et oui, bien sûr, à la durabilité et à la protection de l'environnement. Ensuite, toujours au niveau micro, et puis je reviendrai par la suite à mes premiers mots tout à l'heure, les médias. Les médias ont un rôle important à jouer. Et je pense que nous pouvons en Europe travailler, découvrir des choses, Faire de la recherche, faire euh, des recommandations euh, à la Commission européenne, oui. Euh, et, et les médias ont un rôle à jouer en complément de tout ça. Euh, la Cour des comptes euh, bon, a son rôle à jouer. Nous sommes parfois invités à fournir des opinions, euh, mais nous regardons finalement... Euh, ce qui s'est déjà fait pour vérifier si les choses ont été faites dans les règles, avec respect de, de, de, des règles en matière de gouvernance. Et il est important ici, justement, pour nous d'assurer non seulement la régularité, la légalité, mais aussi la performance, entre guillemets, des fonds. En suivant, c'est vrai, les fonds à la trace pour voir où ils sont vraiment dépensés. Voilà, pour, pour résumer, la bonne gouvernance au niveau des États, est absolument fondamentale. Merci. Merci, Alex. Alors, vous nous dites, suivons l'argent. Effectivement, vous avez parlé également de la conditionnalité, du respect des règles de l'État de droit. Ce sont des thématiques dont nous allons pouvoir débattre par la suite, lors du débat avec les membres du Parlement qui sont ici. Donc, merci pour votre contribution. J'aimerais maintenant... Euh, donner la parole à Lara Walters, euh, parlementaire européenne euh, groupe euh, SND, démocrates sociaux euh, membre de l'intergroupe anticorruption nous avons vu euh, avec Matt Apuzzo que euh, la Hongrie n'est pas euh, un, un bon exemple, euh, mais on a également parlé d'André Babich, premier ministre tchèque, qui est aussi avant tout un homme d'affaires quelqu'un qui est devenu d'ailleurs riche dans l'agriculture, chaque année, il reçoit des dizaines de millions de subventions agricoles européennes. Comment pouvons-nous éviter ce genre de conflit d'intérêts Et comment l'Union européenne peut-elle combattre ce genre de situation J'aimerais beaucoup avoir la réponse à cette question. Euh, parce que voilà, on pourrait tous rentrer chez nous et le problème serait réglé. Euh, effectivement, c'est un énorme défi. Euh, c'est vrai que voir André Babich euh, influencer la politique comme il l'a fait alors qu'il était euh, homme d'affaires euh, et, et puis maintenant se retrouver de l'autre côté euh, de la barrière et continuer à influencer pays en, en tant que premier ministre euh, est toujours en affaires, c'est vrai que c'est quelque chose qui pose problème et qu'il faut absolument aborder. Euh, on parle de fraude ici, on parle, euh, quand on parle de fraude, après tout, d'une euh, violation de la loi, du droit. Euh, et euh, on se retrouve parfois malheureusement ici dans des situations qui sont un peu à la marge dans la zone grise entre euh, la légalité et l'illégalité, euh, là où se situe parfois plutôt... Euh, voilà euh, la morale. Et donc, je crois qu'il est bon au moins d'orienter nos regards vers ces situations-là et montrer qu'il y a parfois, c'est vrai, ces zones grises et qu'il euh, faut s'y intéresser. Et là, euh, justement, je reviens sur ce que les collègues euh, ont mentionné. Le rôle euh, du journalisme euh, d'investigation est extrêmement important euh, à ce niveau-là. Et je voulais justement ne pas oublier de remercier euh, Matt Apuzzo pour son travail. Euh, c'est vrai que euh, c'est un travail qui n'est pas sans risque, parfois. Et euh, je pense que, euh, justement, quand on parle euh, de la PAC, euh, des LuxLeaks, euh, du Dieselgate, euh, c'est souvent par... Euh, le rôle euh, joué par des journalistes d'investigation de que euh, certains scandales comme cela ont pu être mis en lumière, souvent d'ailleurs des euh, journalistes américains. Euh, et je crois qu'il est euh, très bon de pouvoir justement compter sur euh, cette aide précieuse. Euh, alors, on, on a parlé euh, à l'instant du sentiment anti-européen. Je crois qu'il est très bon que ce débat nous l'ayons ici, euh, même si c'est un débat qui est un peu... Euh, Inconfortable pour l'Europe. C'est vrai que nous sommes en pleine crise du Covid et certains disent voilà, l'Union européenne ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner et il est assez facile de tomber dans ce genre de critique et donc, Évidemment, quand on voit l'Europe être critiquée, euh, contribuer un peu à la critiquer en abordant de vrais problèmes comme euh, celui qui nous occupe aujourd'hui, est difficile. Euh, je crois qu'il faut justement avoir suffisamment confiance en, envers l'Europe pour pouvoir aborder ce genre de questions et avoir le, le, le courage de le faire. On a parlé, euh, mais en passant de, de la réforme euh, à venir de la PAC, euh, je crois que ce qui est un peu à la fois triste et amusant, c'est que nous sommes ici pour parler de transparence, c'est le titre du séminaire. Euh, mais nous avons des gens comme M. Babiche qui sont très transparents quant à ce qu'ils font euh, et qui disent euh, euh, voilà, désolé, mais euh, moi, je respecte les règles, voilà ce qui se passe dans mon pays, euh, et, et ils se réfugient, entre guillemets, dans cette zone grise entre euh, la légalité et l'illégalité en parallèle. Donc, je crois que ce qu'il faut, c'est à la fois des systèmes de reporting plus efficaces quant aux euh, fonds, où ils vont. Jouer également euh, davantage euh, la carte de l'Ombudsman. Il nous faut aussi une réforme de la PAC et il nous faut également de nouvelles règles. La transparence ne suffira pas et je crois qu'il faut euh, aller plus loin que de la simple exigence en matière de transparence. Alors J'ai deux questions également euh, Auquel j'aimerais répondre, mais, mais peut-être par la suite. Alors, une dernière chose à dire maintenant, quand on parle euh, des outils à mettre en œuvre, la réforme de la PAC en est une, mais euh, l'article 61 euh, du règlement financier euh, de l'Union européenne est, est extrêmement important, euh, puisqu'on dit il ne faut pas qu'il y ait conflit d'intérêts. Donc, cet article 61 est important. C'est aussi un article qui permet à la Commission de déclencher euh, une enquête, euh, mais je pense que ça ne suffit pas et qu'il faut absolument ici ajouter des mécanismes au, relatifs au, au, aux règles de l'état de droit euh, euh, et les intégrer dans le cadre de la discussion sur le cadre financier pluriannuel euh, pour justement pouvoir détecter euh, euh, des situations euh, de décalage euh, ou des incohérences euh, quant à la manière dont les choses devraient se faire et la réalité sur le terrain. Et, et Je me permettrais euh, peut-être de poser deux questions à nos deux invités. Matt, tout d'abord, euh, vous parliez de l'accès à la formation, euh, de ce système relativement centralisé quand on essaie d'avoir euh, des réponses à certaines questions. Euh, J'aimerais vous demander que pouvons-nous faire, à votre avis, nous, euh, législateurs européens, pour faciliter les choses Faut-il mettre en œuvre des obligations en matière de euh, diffusion euh, ouverte et plus transparente de l'information euh, Voyez-vous peut-être euh, d'autres solutions euh, Donc, que peut faire le législateur européen et le Parlement européen pour faciliter les choses et améliorer les choses Et Alex euh, quelle serait euh, votre idée euh, la plus osée euh, quand on parle de réforme future de la PAC bon, Je crois que ce que vous dites sur la corruption est, est, est intéressant. C'est vrai qu'on peut parfois parler de, de corruption soft, entre guillemets, euh, parler de ces zones grises. Euh, en fait, ce sont les gens qui sont au pouvoir, qui décide où va l'argent et, et, et cet argent euh, termine dans les poches euh, de leurs amis. Euh, alors, si ça n'est pas illégal, euh, bon, ça, ça en est quand même très proche. Donc, bon, je ne suis pas ici pour dire euh, ce que la loi euh, devrait être. Euh, donne moi l'idée de vous dire euh, ce que vous devez faire, mais je crois que l'Union européenne euh, a mis en place un système qui est basé sur les subventions euh, qui sont payées en fonction de la surface, d'accord, pourquoi pas, mais sans possibilité d'aller plus loin et de voir, euh, finalement, qui contrôle euh, ces espaces cultivés. Euh, si de grandes sociétés, des oligarches et des mafieux euh, ont pu profiter de ce système qui est relativement opaque, eh bien, je crois, et s'ils ont profité de cette opacité pour justement euh, s'en mettre plein les poches, disons-le, euh, comme, comme, comme, comme il faut le dire, eh bien, je crois que euh, il faut changer ce système. Si les gens sont choqués par cette réalité-là, eh bien, euh, changeons-la. Si les gens ne sont pas choqués, rien ne se fera. Voilà, euh, ça c'est la vie. Hein. Euh, je crois qu'on a parlé à beaucoup de parlementaires européens, nous. Euh, et qui disent « oui, nous savons ce qui se passe, mais euh, ça ne passera pas, ça ne sera jamais voté ou ça n'évoluera pas euh, et, et rien ne changera ». Donc euh, voilà, finalement, euh, la démocratie, elle fonctionne comme elle mérite de fonctionner en fonction de nos actions et euh, je crois que moi, mon boulot, c'est d'informer le public j'essaie de le faire au mieux alors à vous de, voilà, de faire ce que vous pensez devoir faire mais ce n'est pas à moi de vous le dire uh, Alex, uh, Alex. Yes. Alex est-ce que vous souhaitez répondre maintenant à la question de Lara Oui, je vais répondre uh, et je serai bref uh, je crois que la discussion est plus importante que, que voilà, mes propres interventions ici alors je crois que qui serait extrêmement puissant en termes de réforme de la PAC, ce serait de mettre un terme au système qui permet ou qui, qui est basé sur le fait euh, d'avoir de l'argent qui est associé à des projets. Parce que euh, ce que cela déclenche, c'est un système où l'argent va dans les États et arrive dans les poches de certains. Donc je crois qu'il faut inverser le système et plutôt avoir un système qui est basé sur des projets qui cherchent de l'argent, plutôt que de l'argent qui cherche des projets. Et non pas baser le système sur euh, des subventions, mais plutôt sur des investissements. Euh, avec évidemment, quand on parle d'investissement, euh, nécessité de prouver qu'il y a retour sur cet investissement. Donc à mon avis, euh, il faut être radical. Et bon, moi, je ne suis pas euh, politique, je n'ai aucune affiliation euh, politique, je n'ai pas l'ambition, euh, je suis trop radical peut-être pour être politique, mais euh, je crois qu'il faut être justement radical ici et réformer la PAC pour l'orienter dans, dans ce sens-là, des projets à la recherche de fonds plutôt que des fonds à la recherche de projets. Merci. Merci. Euh, je voudrais donc euh, demander à Clotilde Armand euh, de prendre la parole. Vous êtes membre du groupe euh, Renew, élu euh, en Roumanie, comme Benoît l'a dit tout à l'heure. En euh, Roumanie, où, où la corruption est, est un gros problème, l'agriculture roumaine n'est peut-être pas aussi intensive que dans d'autres pays, euh, comme les Pays-Bas ou d'autres pays d'Europe occidentale. Mais la corruption est certainement, malheureusement, un, un véritable fléau là-bas. Pensez-vous que l'Union européenne doit mettre en place des conditions et un système de conditionnalité plus strict euh, Si un pays ne respecte pas euh, les règles de droit, euh, faut-il peut-être euh, décider de mettre euh, un terme euh, à l'allocation de fonds publics euh, au budget de cet État Merci beaucoup Amélie et merci beaucoup euh, à tous ceux qui ont déjà pris la parole pour des contributions extrêmement intéressantes. Oui, je suis euh, donc, euh, élu en Roumanie. Je vais commencer justement par quelques mots sur la Roumanie et puis je vous parlerai de la manière dont je crois que euh, nous pouvons envisager la lutte contre la corruption et, et euh, comment nous pouvons améliorer la PAC. La Roumanie est le dernier grand état rural d'Europe. Plus de 40% de notre population vit encore dans des zones rurales et vit principalement de l'agriculture, ou en tout cas dont les parents ont vécu de l'agriculture. Cette structure-là, démographique, peut être quelque chose d'extrêmement utile et un atout fort pour une Europe qui s'oriente vers le pacte vert et qui voudrait peut-être promouvoir une agriculture beaucoup plus familiale. Les Roumains aiment la terre. Tout Roumain euh, euh, a un lien avec la terre. Tous euh, les Roumains euh, sont proches, entre guillemets, euh, de leur campagne. Et donc, je pense que euh, malheureusement, ce que le communisme n'a pas réussi à faire, c'est le euh, capitalisme radical qu'il est en train de le réaliser, c'est-à-dire la destruction euh, du monde rural. De plus en plus, aujourd'hui, euh, de fermes d'exploitation agricole euh, cessent d'être des fermes comme on pouvait les connaître dans le passé et deviennent des outils d'investissement euh, et de grandes fermes sont en train de naître à Bucarest, vous avez Carrefour, Auchan, Metro tous les supermarchés que vous connaissez vous trouverez là des produits importés surtout euh, fruits et légumes ironiquement d'ailleurs cultivés par des agriculteurs romains mais en Espagne, ou en Italie, ou en Allemagne, ou en France. La question euh, qu'il faut se poser est, est donc la suivante. La PAC, à mon avis, doit permettre avant tout euh, aux agriculteurs, et notamment aux agriculteurs roumains, de survivre sans devoir vendre leurs terres ou euh, migrer vers euh, d'autres pays. Et je crois qu'il y a justement deux idées là qui pourraient marcher. D'abord, on pourrait plafonner euh, la surface maximale éligible euh, aux subventions européennes et puis répartir de la même manière euh, les subsides ou les subventions européennes pour que l'on n'ait pas cet effet d'appel vers euh, les pays où l'on peut potentiellement bénéficier de davantage de subventions européennes. Alors, je crois que pour réussir, Amélie, à, à lutter contre la corruption, euh, bon, malheureusement, euh, je dirais que la Roumanie euh, euh, est un pays qui, c'est vrai, connaît la situation. Euh, nous avons euh, euh, des experts comme Laura Kudruzza euh, qui lutte contre la corruption chez nous. Euh, et je crois que pour y parvenir, il faut d'abord enquêter sur les crimes financiers et ne pas, entre guillemets, nous arrêter à nos frontières nationales. Europol, l'OLAF, l'Office européen de lutte contre les fraudes, n'ont malheureusement pas de compétences en matière de poursuite pénale, criminelle. Si vous regardez les recommandations de l'OLAF, qui est donc l'organe principal de lutte contre la fraude en Europe, les autorités nationales, poursuivent uniquement euh, dans 36% de cas des personnes suspectées de corruption. Et moins de 10% des fonds qui ont été volés sont effectivement récupérés. Donc, pour pouvoir mettre en place une approche plus commune, je crois qu'il faudrait mettre en place une sorte euh, de euh, bureau euh, européen, euh, une sorte de procureur européen, hein, euh, le PPO, euh, qui serait donc euh, mis en place, qui accueillerait toute une série de procureurs nationaux et ces procureurs nationaux pourraient ensemble euh, travailler à la poursuite justement de tous ces cas de fraude euh, et, et d'abus. Malheureusement, nous sommes encore face à une Europe qui est au niveau des compétences euh, très fragmentées. Euh, le PPO ne peut agir que dans 22 des 27 États membres. Dans certains pays, soit par référendum ou par euh, décision gouvernementale, notamment le Danemark, la Hongrie, l'Irlande, la Pologne et la Suède, euh, donc dans ces pays-là, euh, il n'est pas possible euh, d'agir parce que ces pays ont décidé euh, l'opt-out sur la question de justice. Donc, pour répondre un peu à la question, je dirais, est-il normal d'avoir des États qui s'extraient eux-mêmes euh, du champ de compétences de l'EPPO euh, Ne devrait-on pas associer cela aux conditions, parler de conditionnalité euh, Faut-il aussi, et c'est encore une question, faut-il aussi euh, justement associer parmi euh, ou aux conditions euh, ce, ce, ce, ce respect euh, des règles de droit C'est encore quelque chose que certains rejettent. Et puis, euh, qu'en est-il de la nécessité je le répète, de mettre en place des systèmes crédibles de poursuites criminelle pour tous ceux qui font euh, de la fraude. Euh, je crois que c'est peut-être dans ce sens que l'on pourrait aller et peut-être faudrait-il obliger ceux qui souhaitent bénéficier de la PAC à euh, faire partie de l'EPPO. Et puis, euh, la fraude, euh, c'est plus qu'un simple crime, entre guillemets. Euh, c'est un crime qui génère d'autres crimes. L'argent euh, qui était... Euh, accaparé par certains, euh, déclenche d'autres euh, délits, violations du droit. Et donc, je pense qu'il faut lutter contre cela et aussi lutter contre tous ces espaces où l'Union européenne n'a pas accès. Euh, le PPO est un instrument qui est potentiellement extrêmement puissant. et Je pense que si un État reçoit des fonds européens, il faut que cet État autorise le PPO à venir vérifier si cet argent a été correctement dépensé. Voilà un peu le, la première contribution que je voulais faire. Merci, Clotilde, pour cette euh, perspective sur cette nouvelle institution, le PPO. Merci euh, aussi d'avoir euh, mentionné euh, peut-être euh, le plafonnement de la taille euh, euh, des exploitations. Nous allons maintenant écouter Francisco Guerrero, membre du Parlement européen, membre du groupe Vert, les Verts ALE. Bon, nous parlons de davantage de transparence dans la distribution des fonds. Faut-il laisser les États membres être responsables de l'allocation des fonds Première question. Et n'y euh, a-t-il pas là une contradiction euh, au niveau de la politique européenne On a le niveau européen, comme Alex le disait, on a les États, et les décisions en termes d'administration des fonds se prennent au niveau national. Donc, la solution ne serait-elle pas euh, de demander aux autorités européennes et à l'Union européenne d'intervenir davantage dans les choix qui sont faits pour euh, distribuer les fonds de la PAC Bonjour à tous Merci donc à Bonobito d'avoir organisé donc ce webinaire. Merci euh, également à tous les membres du panel euh, qui sont là euh, de nous avoir rejoints. Euh, je crois que voilà, la question est, est très claire. Euh, oui, à mon avis, euh, il faut changer euh, la manière dont euh, la PAC est, est mise en œuvre dans, dans, dans la traçabilité des fonds euh, et je crois que ça, c'est évident. Il faut évidemment euh, euh, agir, euh, vu ce que des journalistes d'investigation comme Matt ont, ont pu montrer, et d'autres également. Je crois que tout cela montre des euh, situations qui sont euh, immorales, voire, en tout cas... Euh, difficile à accepter et je crois euh, voilà que, que, que le rôle des journalistes là est intéressant et utile. Euh, je voudrais également dire que les Verts demandent depuis longtemps une réforme de la PAC, ce qui n'a pas été possible parce que euh, certains obstacles euh, ont été mis en place, mais euh, je pense qu'il faut euh, dire que cette PAC ne correspond pas euh, aux objectifs qui sont les nôtres. La Cour des comptes a également montré plusieurs reprises par des rapports que l'argent n'est pas bien dépensé et que nous n'avons pas forcément tous les mécanismes nécessaires pour tracer les fonds et les suivre et voir où ils sont finalement dépensés. Je pense qu'il faut aussi peut-être euh, aborder cette question de, de manque de, de transparence et, et de traçabilité. Euh, on nous a dit dans le passé, oui, c'est une priorité, mais rien de très concret n'a été fait par euh, la commission et, et le commissaire. Donc, je crois qu'il faut insister à nouveau sur cet aspect. Et puis, il faut... Euh, et Benoît... En euh, est responsable, nous faisons un effort énorme au niveau des verts pour euh, euh, insister sur euh, la conditionnalité, sur euh, le respect de la réglementation, sur euh, la nécessité d'avoir accès à des informations précises sur la propriété terrienne. Nous devons savoir où va l'argent, c'est de l'argent public. Et évidemment, il faut cette traçabilité, euh, pensons que si nous ne savons pas où l'argent va, eh bien, euh, une entreprise euh, ou un agriculteur ne, ne doit pas euh, recevoir cet argent dans ce cas-là. Je pense qu'il est aussi important de dire que, c'est vrai, euh, on parle aussi d'argent, mais on parle également d'investissement ici. Et donc, il est euh, important de suivre les choses si... Euh, 25% seulement des fonds vont réellement euh, être euh, destinés à euh, réellement aider l'agriculture européenne et à la faire évoluer dans la bonne direction, alors ça ne suffit pas. Et il faut que, que justement davantage soit fait pour orienter ces fonds vers euh, certains grands objectifs comme euh, euh, le changement climatique et la lutte contre le réchauffement. Donc, euh, je pense que Matt a également montré euh, l'importance euh, de la pollution euh, des nappes phréatiques, des rivières européennes. Euh, la réduction de la biodiversité est aussi avérée. Donc, je crois qu'il faut s'intéresser à toutes ces questions. Et donc, j'aimerais, moi, peut-être euh, demander à Matt euh, s'il s'est intéressé au cas du Portugal euh, ou pas, ou s'il a l'intention de, de s'intéresser à la situation chez nous. Et puis... Euh, Peut-on associer ou lier la PAC à ces euh, éléments fondamentaux, comme la dégradation des sols, la dégradation de l'environnement, la perte de biodiversité Vous euh, nous avez montré une carte qui montre cette corrélation entre euh, pollution et, et, et, et subvention. Euh, J'aurais pu associer, j'imagine, à tout cela, euh, des cartes sur la dégradation des sols. Euh, euh, Qu'en est-il aussi peut-être de tout ce qui est lié au, à l'élevage euh, de masse euh, s'il ferme usine euh, Est-ce que ces aspects-là, vous pourriez peut-être euh, nous en dire un peu plus Parce que l'exploitation animale euh, est aussi en partie euh, indirectement financée par euh, euh, la PAC euh, et je crois que beaucoup de citoyens européens nous disent euh, s'inquiéter de ce genre de situation. Euh, et je crois que le moment est venu peut-être, euh, c'est vrai, de peut-être changer la manière dont nous, nous nourrissons, en tout cas dont nous produisons les aliments en Europe, et changer nos habitudes. Donc, voilà pour vous, Matt. Et, et puis, Alex. Pensez-vous que faire évoluer la réglementation dans ce sens serait déjà euh, un bon, euh, je dirais, pas dans la bonne direction pour faire évoluer euh, l'ensemble du système, vers davantage de redevabilité bon, Je sais que ça ne suffira pas peut-être, mais euh, essayer d'utiliser correctement les fonds serait peut-être euh, déjà un, un bon pas dans la bonne direction. Pensez-vous Alors, beaucoup de, de, de questions. Euh, je ne crois pas euh, voilà, que ces trois derniers mois, mois qui qu ont été donc, passés ici en confinement, j'aurais adoré être au Portugal ou, ou dans une exploitation agricole ou une ferme un peu partout. Euh, évidemment, c'est vrai que l'argent est avant tout destiné aux gros exploitants agricoles. C'est comme ça que le système a été conçu. Ça, c'est le système. C'est un système qui a été conçu après la Deuxième Guerre mondiale pour, provoi, pour pardon, produire un maximum de d'aliments, pour, pour protéger l'Europe de la famine. Donc, cela euh, euh, a toujours été euh, euh, l'approche. Voilà, Et elle n'a pas changé. C'est un peu comme un sapin de Noël. Le sapin, il est là. Vous pouvez rajouter, entre guillemets, des décorations différentes chaque année, mais le sapin reste le même. Donc, je crois que je ne fais pas de jugement de valeur. C'est le choix qui a été fait à l'époque. Euh, moi, quand je voyage un peu partout, euh, l'an dernier en tout cas, quand je pouvais voyager un peu partout dans l'Union européenne et, et en parlant aux agriculteurs, les petits et les, et les moyens, entre guillemets, euh, euh, se sentent un peu, euh, voilà, euh, euh, liés. Euh, et euh, comme Gérard le disait dans, dans les commentaires ici, euh, il y a un système qui est, qui, est, qui est faussé avec un problème au niveau des prix des produits agricoles. Euh, certains disent, voilà, le système est comme cela et c'est volontaire parce qu'il est orienté vers les grandes exploitations agricoles. Et donc, il y a un sentiment de frustration chez les plus petits qui est très réel, je crois. Alors, vous parlez de biodiversité et de traçage, entre guillemets, des fonds. Je vais essayer de vous remettre à l'écran. Voici euh, euh, la perdrix grise. Et, euh, euh, voilà, une espèce qui est euh, très indicative de la bonne santé d'un environnement et de l'équilibre euh, environnemental. Quand euh, euh, vous avez une chute de 10 par exemple du la population des perdrix grises, vous savez que vous avez un problème. Eh bien, voilà, regardez euh, la courbe qui est là, moins 90 euh, en 60 ans. Alors, je parle de la perdrix grise, grise ici, pardon, parce que voilà, c'est ce que les scientifiques nous disent être un, un indicateur intéressant. Voici le genre d'environnement que les perdrix adorent et dans lequel elles peuvent vivre. Euh, maintenant, voici la réalité... Euh, auxquelles elles sont confrontées. Et là, clairement, euh, impossibilité pour une population de perdrix euh, de, de vivre, ni même de survivre. Alors, euh, ce serait intéressant voilà, de retourner vers ceci et de savoir euh, ou de revenir peut-être euh, à cette réalité-là. Euh, parce que tout est lié, la question de la transparence et la question de l'environnement et la protection de l'environnement, oui, tout cela est lié. Alex, est-ce que vous souhaitez peut-être répondre à la question de Francisco Gale, ra rapidement, s'il vous plaît Oui, je crois que c'est une discussion importante. Je crois que des observations très pertinentes ont été faites et des questions très intéressantes, et notamment euh, cette dernière intervention sur le bien-être animal aux Pays-Bas, euh, en plus, euh, est extrêmement euh, intéressante. J'ai justement, moi, pu... Euh, euh, lire euh, pas mal d'enquêtes intéressantes sur cela, de journalistes d'investigation. Euh, et euh, voilà, on, on montre très bien qu'il y a là euh, un manque d'effet quant à certaines mesures qui sont censées améliorer euh, les choses au niveau environnemental. Alors, euh, je crois que Clotilde, euh, tout à l'heure, euh, posait la question de la taille des exploitations agricoles. Alors, je crois que c'est une question importante. Peut-être euh, qu'en plafonnant, euh, on peut euh, aller vers un mieux, mais je crois qu'il faut aussi aller vers ce que j'appellerais une sorte d'approche euh, orientée écoculture. Euh, justement, cela permettrait de, de, de raccrocher entre guillemets la PAC à ces objectifs dont Francisco parlait, euh, de biodiversité, euh, écologie, euh, ça, c'est un premier point. Ensuite, j'aimerais également euh, rapidement aborder la question de euh, l'EPO et euh, des capacités investigatives euh, de l'OLAF. Je crois qu'il y a un problème euh, en Europe. Quand les choses ne vont pas bien, nous nous tournons vers Bruxelles et vers le pouvoir, entre guillemets, euh, dont bruxelles dispose euh, avec justement euh, le ppo alors euh, il faut admettre que le ppo dans une grande mesure est un échec et euh, l'analyse que euh, moi j'en ai faite au départ ça a été euh, qu'on a mis en place une structure euh, que tous les états ont contribué à, à détricoter ou à vider de sa substance euh, malheureusement et derrière tout cela se pose une question, la question, à mon avis, la plus importante, qui est celle de la bonne gouvernance et de l'état de droit et du respect des règles d'état de droit au niveau national. Si nous ne sommes pas capables euh, d'agir à ce niveau-là, euh, et si nous ne sommes pas capables d'aller dans le sens, comme j'ai dit, euh, des projets plutôt que, que, que de la distribution d'argent, eh bien, nous aurons euh, euh, loupé euh, le coche, je dirais. Je pense qu'il faut. Une bonne gestion, une bonne administration, une bonne gouvernance, les règles de l'État de droit, tous ces éléments-là sont, sont absolument la quintessence euh, d'une un, bonne évolution en Europe, je dirais. Et puis, je pense qu'il faut aussi euh, que l'Europe s'oriente vers un glissement euh, davantage orienté vers le développement durable avec une bonne... Euh, une approche harmonisée du, du développement de la société européenne, mais aussi une approche harmonisée de, du, du développement de l'agriculture euh, européenne un peu partout en Europe. Et je crois que euh, nous sommes au bon moment pour faire des changements importants. Merci Alex, euh, et merci pour euh, toutes ces perspectives et, et toutes ces idées qui ont été euh, euh, présentées. Alors je me tourne vers... Benoît Biteau, qui est donc euh, parlementaire, euh, groupe euh, des Verts. Quand on calcule euh, euh, le montant, quand on fait le calcul, euh, les aides directes sont calculées sur base des surfaces, ce qui est aussi, évidemment, quelque chose qui a contribué peut-être à l'extension euh, des exploitations agricoles. Pensez-vous que pour lutter contre la corruption, euh, il soit utile et nécessaire de revoir ce système et de recalculer les clés de répartition. Merci Amélie de cette question. C'est le moment du repos du, de l'interprète en français pour cinq ou six minutes. Euh, avant de répondre à ta question, Amélie, je, je, je souhaitais quand même revenir sur ce qu'a dit Alex tout à l'heure et sur le rôle des journalistes. Euh, rappeler que des journalistes qui, qui sont là pour nous informer, pour faire vivre la démocratie, comme Yann Kuchiak ou euh, Daphné euh, Carvania euh, Galidia euh, en Malte ont perdu la vie et donc euh, voilà je, je pense que c'est important aussi de le rappeler euh, Matt euh, de mémoire je crois que un, un de ces deux journalistes tu, tu évoques un de ces deux journalistes dans tes travaux et donc euh, voilà c'est rappeler que euh, les journalistes euh, jouent un rôle important et, et le travail qu'a fait Matt euh, d'investigation pour le New York Times en sont une belle illustration et donc euh, voilà un petit clin d'œil à ceux qui euh, dans ce travail là y ont laissé la vie pour revenir sur la question d'Amélie, de, de, euh, effectivement, euh, quand on regarde avec, euh, avec euh, dans le détail plutôt le travail de, de Matt, on voit qu'il qu dénonce, ou qu qu'il fait la démonstration en tout cas, que le sujet de la corruption et le sujet des enjeux environnementaux sont finalement étroitement liés. C'est-à-dire que euh, on l'a vu sur la carte qu'il nous a présenté, on voit que les plus gros volumes d'argent de, de la PAC et ceux qui notamment font l'objet de, de pratiques qu'on peut qualifier de corruption et, et ceux qui euh, dégradent l'environnement sont, sont sur les mêmes zones, sont sur les mêmes secteurs et, et probablement euh, euh, vont vers les mêmes bénéficiaires finaux. Et donc finalement, ces deux enjeux de corruption et d'enjeux écologiques, d'enjeux climatiques, euh, sont des enjeux qui, à mon idée, convergent effectivement. Et pour répondre très précisément à la question d'Amélie, qui dit est-ce que ces modalités de distribution par unité de surface n'ont pas accéléré ce phénomène à la fois de corruption et de dégradation des enjeux climatiques et environnementaux Et on comprend parfaitement la mécanique que met en place ces aides par unité de surface, qui fait que plus on a d'hectares, plus on a d'aides, et plus on a d'aides, plus on achète des hectares. C'est ce que j'appelle moi le cannibalisme en agriculture, c'est-à-dire que l'agriculteur a envie de bouffer son voisin parce que derrière chaque unité de surface, on a une rente d'argent public et c'est ce qui a amené à la construction de ces grosses structures que même les plafonnements imaginés à 300 000 euros n'ont pas réussi à juguler parce qu'il y a des solutions de, de, de sociétés les unes empilées sur les autres qui fait que finalement on échappe à ces logiques de plafonnement. Et euh, on voit bien aussi que euh, ce, ce mécanisme a, a fait disparaître les agriculteurs. Hein. Et Clotilde en parlait avec euh, l'enjeu roumain, où on a encore une population rurale tournée vers l'agriculture, euh, qui peut disparaître parce qu'on ne soutient pas suffisamment euh, euh, ces, cette population euh, encore tournée vers l'agriculture. Et on le voit bien avec l'installation, si on regarde ce qui s'est passé en France, on a vu disparaître 50% des agriculteurs en 20 ans, et c'est la conséquence de ces modalités de distribution d'argent public par unité de surface, parce que derrière chaque unité de surface, il y a une rente d'argent public, les propriétaires de terres agricoles ne les laissent pas, ne les rendent pas disponibles pour que des agriculteurs puissent y accéder et s'installer. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et puis, il y a le sujet de la conditionnalité. Effectivement, aujourd'hui, dans la façon dont on distribue l'argent public, il n'y a pas suffisamment de conditionnalité, et ça nous amène… Euh, aux cartes que nous a proposées Matt, où on voit que où on met le plus d'argent public européen, c'est où on a la plus grande dégradation de la biodiversité, c'est où on a les, plus grandes pratiques, enfin les pratiques les plus désastreuses en termes de climat, et donc où on doit imaginer la mise en place de la conditionnalité. Et plutôt que de parler d'équilibre second, premier pilier, sans être trop technique, moi je suggère qu'on pose de la conditionnalité dès le premier euro versé. Et donc là, on revient sur ce que disait Alex, c'est-à-dire qu'on distribue de l'argent public sur des projets, des projets qui vont dans le sens de la biodiversité, des projets qui vont dans le sens du climat, des projets qui vont dans le sens de la production, euh, de la protection pardon, de la ressource en eau, par exemple, des projets qui vont dans le sens de la protection de notre santé, de la protection de l'air qu'on respire. Et donc là, on voit bien qu'on peut faire converger les deux enjeux de façon, de façon assez évidente. Et, et, et on peut en plus imaginer, dans une réflexion de simplification administrative de la PAC, qui est un sujet récurrent, de trouver des indicateurs simples pour euh, finalement distribuer autrement l'argent public. Donc, moi, pour moi, les indicateurs qui seraient euh, euh, des indicateurs simples et efficaces, c'est distribuer l'argent public non plus par unité de surface, mais par unité de main-d'œuvre, de manière à ce que plus d'emplois sont créés, et ça peut répondre aux enjeux de Clotilde par rapport au maintien de la population agricole dans le tissu rural. Donc, plus il y a d'emplois, plus on distribue l'argent public. Et donc, ça, c'est un premier indicateur assez simple à trouver. Et on peut imaginer des indicateurs assez simples sur les enjeux écologiques, comme le climat, la santé et tout ça, qui ferait qu'on simplifierait en plus la façon dont on distribuerait l'argent public et on ferait converger les deux enjeux de, de, de, de, de clauses environnementales qui, qui s'expriment de plus en plus et qui sont exacerbés avec la crise du Covid et de, de, de problématiques de, de corruption. Donc, on doit pouvoir y arriver, ça, ça n'occulte pas l'hypothèse un plafond, c'est-à-dire que euh, il, y a, il y a des structures énormes qui sont industrielles, qui mettent beaucoup d'emplois. Et donc, est-ce qu'on doit euh, ne pas plafonner ça Moi, je pense qu'il faut plafonner aussi. Mais en tout cas, dans un, dans un contexte où euh, on veut faire plus d'écologie, plus de climat, et qu'on sait qu'il faut plus de main-d'œuvre pour atteindre cet objectif-là, je pense qu'on a euh, les, les bons indicateurs pour avancer euh, dans ce sens-là. Sur les règles nationales, ça a été évoqué. On le voit, nous, en France, avec le foncier. On n'a pas suffisamment de règles pour juguler l'agrandissement foncier, puisque aujourd'hui, les Chinois, par exemple, achètent des parts de société sur des structures foncières et échappent à tous les contrôles qu'on a pu mettre en place en France sur la transmission du foncier. Sur les aides nationales, et ça, c'est le Covid, encore une fois, qui fait la démonstration, on voit bien que des pays, je suis désolé, la Hollande, par exemple, donnent des aides nationales sur des structures agricoles. Et on voit bien qu'il n'y a pas de plafonnement et que c'est les grosses structures qui sont encore en difficulté. Et ça crée des distorsions entre les États membres. C'est-à-dire qu'entre les pays riches de l'Ouest et les pays moins riches de l'Est, qui ont moins de capacité pour développer des aides nationales, on voit bien que ces aides nationales continuent de participer à des, à des différences entre, les certains, entre certains pays et certains États membres pardon, de l'Union européenne et, et ne vont pas dans le sens de la convergence des aides, qui est un autre enjeu important de la distribution de la PAC. Donc, pour conclure, euh, euh, moi, je pense qu'il y a que les combats qu'on qui, qui, qu ne mène pas qui sont perdus d'avance. Euh, et, et donc, même si en 2013, par exemple, les Verts avaient porté, euh, des amendements pour essayer d'obtenir plus de transparence euh, sur euh, la, les poli la politique agricole commune, euh, il faut remettre le travail sur l'ouvrage de manière à ce que l'ouvrage soit le travail peu importe, mais, mais quoi qu'il arrive euh, continuer de mener ce combat et espérer le gagner, je pense qu'on est dans un contexte euh, plus favorable, euh, le travail de maths nous aide à faire la, la, la, la lumière sur ces enjeux-là et donc on, on doit pouvoir euh, réussir à gagner ce combat et préférer, pour faire un clin d'œil à Alex par rapport à sa formule tout à l'heure, moi j'en ai une que j'aime bien, plutôt que de continuer de changer le pansement, je pense qu'il est grand temps de penser le changement alors là, désolé pour l'interprète, ça ne va pas être facile <rire> voilà, merci Amélie Thank you Benoît Merci Benoît Donc je comprends que voilà, vous êtes en faveur d'une réforme profonde de la PAC et, et pas de mesures superficielles. Bon, nous avons beaucoup de questions euh, qui nous parviennent euh, du public, entre guillemets. Je commence par euh, une première question sur un sujet que nous n'avons pas encore abordé et qui est euh, une question liée aux accords mondiaux. des synergies ont été mises en place et des liens euh, entre la PAC et les accords du GATT de 92 avec une réduction graduelle des prix agricoles en Europe pour les amener au niveau des marchés mondiaux euh, et être ensuite compensés par des subventions. N'est-il pas euh, utile de maintenant remettre l'église au milieu du village entre guillemets pour que les agriculteurs européens soient moins dépendants des subventions Voilà. Euh, qui souhaite répondre à cette question. Je suis désolé, je peux reprendre la parole assez vite. Je pense que le sujet, ce n'est pas, pas de dire moins d'aide. Euh, moi, je n'ai pas de problème avec ce qu'on puisse distribuer de l'argent la, de public à, à une activité qui n'est pas n'importe laquelle activité. On parle d'agriculture, dont le, le geste fondamental, le geste euh, primaire, c'est de produire de l'alimentation et faire en sorte qu'on accompagne une agriculture qui va vers la souveraineté alimentaire ne me pose pas de problème. Moi, ce qui me pose un problème, c'est la façon dont on distribue l'argent public. C'est-à-dire que si on doit mettre de l'argent public, et on revient sur la question de la conditionnalité, on doit la conditionner à des activités qui répondent aux attentes sociétales, mais qui convoquent un peu d'objectivité scientifique sur le climat, sur la biodiversité, et faire en sorte qu'à la lumière, des éclairages que peuvent nous donner les scientifiques sur les enjeux autour de l'agriculture qui est un sujet extrêmement transversal, l'alimentation bien sûr, le climat, la biodiversité, les ressources, et je parle souvent d'eau, la santé, et c'est et peut-être pour ça d'ailleurs que ça représente 40% presque du budget de l'Union européenne, quand on met sur la table 40% du budget de l'Union européenne, je pense qu'on doit exiger un minimum de conditionnalité et d'objectivité sur la façon dont on distribue cet argent public de manière à ce qu'il soit distribué sur des véritables enjeux qui correspondent à des enjeux de société et à l'avenir des générations futures. C'est ça l'enjeu. Et à partir de là, moi, je n'ai plus de problème à ce qu'on utilise l'argent public pour accompagner des activités comme l'agriculture si on le fait de cette manière-là. Ah, Amélie, peut-être que. <rire> euh, moi, je pense qu'il faut savoir quelle est la vision que l'on que, que a, en fait. Quelle, quelle sorte de euh, rêve, quelle sorte d'objectif on a pour euh, le, le monde agricole. Si euh, j'entends parler de conditionnalité. Alors, quand il s'agit de conditionnalité euh, appartenance à IPPO, dont j'ai parlé, je suis un très fort promoteur de, de, de cette instance. Euh, ou de l'État de droit, c'est bien. Si on parle de euh, conditionnalité euh, et de projet au niveau de chaque agriculteur, si on commence à leur demander de faire des projets, des papiers, etc., eh bien, le résultat il va être clair. On va tuer la paysannerie. Et elle n'existera plus parce que les, euh, les, les agriculteurs roumains, euh, ne seront pas capables de déposer ces projets euh, dans le langage de Bruxelles. Dans le, ce sera une bureaucratie énorme. La Roumanie est un pays qui n'arrive à absorber euh, que 60% des fonds qui sont mis à ta disposition. D'accord. C'est la même chose pour la Bulgarie. C'est la même chose pour la Croatie. Donc il y a tout un, un tas de pays qui n'arrivent pas à avoir le langage euh, Bruxellois. Alors c'est de notre faute, c'est possible, mais euh, encore une fois, quel est l'objectif? auquel on veut arriver. L'objectif de, de cette PAC, il était, par, il était de, de maintenir une agriculture en Europe par rapport à l'agriculture du, du reste du monde. Euh, C'était clair. Maintenant, il faut voir par rapport à ce monde agricole. Le monde agricole de l'Ouest est assez challenge. Je sais qu'un pays comme la Roumanie euh, ou la Bulgarie, il est, à, il est à un extrême. On a la Hollande à un autre extrême. On a la France qui est au milieu, qui a encore une certaine euh, des, des, des, voilà, des familles des business des, des, qui, qui auront du mal à remplir également toute une bureaucratie. Donc, je pense qu'il faut, euh, faut tenir compte de cette diversité savoir quelle est notre vision de l'avenir et puis et puis avoir un, un système qui, qui le remplit alors moi les solutions proposées par euh, par Benoît d'avoir par tête de personne euh, c'est quelque chose qui, qui marcherait je pense que si on a plus d'aide directe et eh bien il y a des pays entiers qui vont perdre leur ruralité dire les gens vont euh, vendre leurs terres et puis ils vont immigrer à un endroit où on pourra les employer mais eux leur rêve qui était de devenir petit fermier, et ce dont on a besoin en Europe, il n'existera plus. Donc, Je pense qu'il faut, il faut à un niveau européen se prendre en compte les, les, les disparités entre pays, et puis savoir anticiper, savoir si une mesure va avoir l'effet escompté ou pas. Merci, Clotilde. understand. Clotilde. Je comprends bien que la question n'est pas simplement de couper l'aide financière, mais bien de réformer. Euh, Puis-je faire un commentaire, s'il vous plaît? Je crois que bon, ce qui est clair, c'est que euh, l'agriculture européenne a encore besoin de subventions. J'ai une question, une autre question euh, du public, une question intéressante dans le cadre du contexte de la pandémie COVID. Euh, nous avons vu donc pendant euh, la phase la plus aiguë, entre guillemets, euh, que nous dépendons beaucoup en Europe euh, de main-d'œuvre issue d'autres pays. Et là, Clotilde, je crois que vous, vous voudrez peut-être réagir à ça. Nous avons vu que beaucoup des principaux bénéficiaires de la PAC, comme l'Allemagne, l'Italie et la France, sont également des pays qui emploient un grand nombre de travailleurs étrangers saisonniers. Parfois, d'ailleurs, euh, amener sur place avec l'aide de certains groupes criminels. Et on a des exemples de cela en Allemagne, où l'on voit des gens bénéficier d'aides financières de la part de l'État allemand, mais ne pas les répercuter vers leurs travailleurs. Et des cas similaires ont été observés en Sicile. Une question aux parlementaires européens. Quelles seraient les propositions que vous pourriez faire pour mettre un terme à ce genre de dérive Lara ou Clotilde Je crois que bon, c'est une question qui est davantage liée à, à la directive sur les travailleurs détachés ou euh, au droit du travail plutôt que liée à, à, à la PAC, à proprement parler. Euh, je crois que la réponse, s'il y en a une, c'est euh, une réponse orientée, je dirais, vers la mise en œuvre respect euh, des règles de droit euh, et on a vu euh, je crois dans une usine euh, de traitement de produits euh, animaux euh, ou un, un, un, un, une situation, c'est vrai, où on a vu des travailleurs dans un abattoir être, voilà, en très très proche contact les uns avec les autres. Alors, je crois que la réponse, elle viendra peut-être justement du respect de la législation à ce niveau-là aussi. Les subventions, je ne crois pas non plus que l'on doive envisager la fin des subventions, et je suis personnellement très heureuse de pouvoir euh, entrer dans un supermarché, acheter de la nourriture et cuisiner un repas le soir. Et c'est grâce aux agriculteurs que cela est possible. Par contre, je pense qu'il faut, c'est vrai, essayer peut-être de couper les liens politiques entre les décideurs politiques et les communautés qui leur représentent les euh, liens euh, financiers. En tout cas, je ne dis pas qu'il euh, faut interdire à toute personne qui s'y connaissent en, politique, pardon, en agriculture, de devenir politique, mais euh, des situations comme celle de Victor Orban, euh, ou d'autres qu'on a pu mentionner ici, euh, sont inacceptables. Et puis, autre petit commentaire, j'ai présenté moi un amendement euh, qui avait pour objectif euh, de ne pas autoriser les membres des commissions agricoles qui ont encore des exploitations agricoles euh, qu'ils gèrent directement et indirectement, euh, donc ne pas les autoriser à prendre des décisions sur les mesures financières et les mesures d'appui financier euh, pour conflit d'intérêts en fait. Je pense que c'est quelque chose qui a choqué certaines personnes, y compris dans mon propre groupe politique, et j'aimerais beaucoup savoir ce que d'autres ici peuvent en penser. Je pense que quand on parle de conflit d'intérêts, il faut d'abord peut-être regarder chez soi. Euh, Amélie, ouais. pour que je réponde rapidement à la question. Je pense que sur le. le... Les travailleurs saisonniers, hein, qui en effet voyagent dans des conditions euh, difficiles et sont traités euh, parfois très très mal. Euh, si lorsque on a euh, la, la problématique de la cueillette ou, ou les, les, les travaux euh, d'agriculture, lorsqu'on a tout d'un coup beaucoup de travail, si on a un village entier qui est prêt à être mobilisé, parce qu'on a des, euh, des familles euh, qui tiennent leur, euh, leur, leur business de famille dans l'agriculture, eh on a des travailleurs avec lesquels travailler. Si au lieu de ce village, on n'a plus qu'une euh, énorme entreprise avec euh, deux ouvriers qui, se, qui occupent des hectares et des hectares, et en plus ces ouvriers, ce n'est pas leur famille, ce n'est pas leur business, ils ne vont pas mobiliser leurs femmes, leurs enfants, etc. Donc forcément, on, on aura ce problème de, de la main-d'œuvre. Donc le problème de la main-d'œuvre, on l'a on l'a lié au modèle de business qu'on a choisi pour l'agriculture. Nous, ce que l'on essaye de défendre, c'est un modèle, un modèle familial où le village entier est solidaire et lorsqu'il faut moissonner, eh bien, tout, le monde, tout le monde vient. Si on a perdu ce modèle, eh bien, en effet, on a besoin d'avoir des, des ouvriers dont c'est un travail qui est dépersonnalisé. On a une agriculture déshumanisée, si vous voulez. Donc, euh, bien entendu qu'il faut régler, comme le disait Lara, il faut, il faut régler le, le, les conditions de travail de ces personnes-là. Mais je pense qu'au-delà de ça, il faut voir quel est le type d'agriculture que l'on souhaite avoir. Merci, Clotilde. question. Merci, oui, brièvement, et ensuite une dernière question. Je vais répondre à Lara, parce, parce que moi, je fais partie des gens, je ne m'en cache pas, hein, qui, qui, je suis agriculteur et, et je siège en commission agri. Euh, juste pour euh, peut-être la rassurer euh, et peut-être pas faire de, de généralité, parce que l'agriculture, ou en tout cas la PAC, la politique agricole commune que je défends moi, euh, est une politique agricole commune qui dessert ma propre structure. C'est-à-dire que euh, si, si la, la PAC, telle que je la défends, moi, parce que je pense que c'est comme ça qu'on doit la distribuer dans l'intérêt commun, parce que moi, je, je pense qu'il faut, qu faut avancer vers la convergence, il faut entendre ce que nous raconte Clotilde sur ce qui se passe en Roumanie, je pense que nous, les pays comme la France, doivent. Euh, délester un peu de notre PAC pour aller accompagner ces pays-là pour euh, avancer vers la convergence. Et donc, la PAC que je défends aujourd'hui est extrêmement pénalisante sur ma structure personnelle. Donc, euh, euh, force est de constater que, que dans cette commission-là, et, et j'en suis un, un exemple, il y a des gens qui défendent l'intérêt commun et qui ont mis de côté leur propre euh, euh, intérêt euh, personnel et, et sont prêts à, à, accès, à consentir une baisse euh, importante de leurs aides pour servir une PAC qui serve l'intérêt commun sur l'Union européenne. Merci. Peut-être une dernière question et puis nous devrons terminer malheureusement cette discussion. Je reviens à l'actualité européenne. Certaines annonces ont été faites sur le pacte vert récemment et sur la stratégie de la ferme à l'assiette, entre guillemets, uh, farm to fork. Uh, pensez-vous que ce soit uh, un bon instrument et uh, ce sera basé sur un système qu'on appelle les éco-schemes ou les éco-régimes. Que pensez-vous de ce système et uh, estimez-vous que c'est c'est une approche qui va permettre d'aller vers une agriculture qui sera meilleure pour l'environnement. Je ne sais pas si Benoît souhaite répondre, même si vous avez déjà parlé J'ai beaucoup, beaucoup parlé, mais je vais, je vais être très bref euh, parce que j'ai déjà tout exposé. C'est-à-dire que malheureusement, ce système d'Ecoscheme reste sur les mêmes données, euh, unités de surface. Et donc, du coup, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, on continue de, de changer le pansement alors qu'il faut vraiment penser le changement. Et les éco-schemes, c'est exactement ça la réponse. C'est-à-dire que j'ai donné les réponses tout à l'heure, tant qu'on restera sur des logiques d'unité de surface et peu de conditionnalité, les éco-schemes ne sont pas la bonne réponse. Je suis désolé d'être aussi direct. Ok, une dernière réaction avant que nous ne terminions. Alex, vous devriez en parler un peu parce que je sais que la Cour des comptes s'est intéressée aux Ecoschimes. Moi, Je pense que c'est un développement qui peut être, entre guillemets, bon pour évoluer dans le sens où je l'ai expliqué tout à l'heure, avec des fonds qui vont vers des projets plutôt que l'inverse et des fonds qui vont vers de l'investissement. Je pense que le pacte vert devrait être basé sur le financement de projets sains qui ont un impact et des résultats euh, euh, démontrés, plutôt que euh, de simplement euh, déverser de l'argent euh, dans, dans des territoires, entre guillemets. Merci Alex. Merci à toutes et à tous euh, pour euh, votre participation à cette discussion qui a été très intéressante. Et Je sais que vous avez tous beaucoup de pain sur la planche. Merci beaucoup et au revoir.